S'amuser, normal on est là pour s'améliorer, pour y arriver, on s'entraîne sans répit, c'est ça la de l'académie, on veut gagner, on va tous te montrer qui on est, ensemble, on est. oh GX, nouvelle génération, en garde. Et salut les astrenais, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode numéro 6 de Master du M, et attention, Attention c'est un duel que j'ai perdu mais contre un deck d'espia Donc ça sera le deck d'espia Et je peux vous dire que je vais en effet voir de toutes les couleurs Donc euh, on va J'ai perdu voilà Mais c'était un deck d'espia très mal joué Parce qu'il aurait pu faire beaucoup plus de choses J'ai vu un deck d'espia à l'œuvre. C'était rocambolesque, là il m'a fait qu'une fusion et c'était pas la plus forte. Donc le deck d'espia, à voir. Alors pour l'instant je suis à 835 grammes. Voilà. Et on va revoir le vite fait pour le deck d'escadre. Je suis bien désolé, mais si tu vas faire partout de la vidéo. Allez mon petit, il y a un charme là. ce truc là. Hein. Et moi j'ai joué mon tech. Donc c'est à lui de commencer. Il se défausse d'une carte pour récupérer, pour pouvoir invoquer son monstre à 2500 attaques. Et là il va reprendre une carte. régissement ah, menaçant qui m'empêche de faire la euh, battle phase je vais fiche à 100 points de par exemple donc sachez que ce deck est quand même toujours en confliction donc euh, voilà Là je vais J'ai perdu beaucoup de points de vie. Ah oui. Il joue la palette 31 pour refaire venir son paramètre. Là, il va lui faire un autre écart Pourquoi tu ne sais pas Il a. Et là j'ai topé Rajiki. Donc c'est génial. Et, oui, parce que, et là, non seulement, non seulement je lui mets trois jetons au Jama, mais je lui prends trois places. Alors si j'avais eu les deux, l'autre la, carte, je n'aurais pas pu jouer. Là, il va me jouer une fusion. Alors, pardon pour le bruit de fond. Mais ça, c'est indépendant de ma volonté. C'est le, le voisin un peu trop bruyant. La classe un... de la classe de de la gloire. Mais je lui aurais fait quand même quelques points. C'est déjà pas mal. Là j'ai dit en.. Je me suis dit, ah, bon, on va laisser gagner. Voilà, tout simplement. Voilà, pour que ça fasse une vidéo sur internet. Tout simplement. Il a joué. Il n'a pas joué de son plus puissant, mais je trouve qu'il a très mal fait son deck. Alors on va voir ce qu'il avait. Oh oui, oui, oui, effectivement, il a très très mal fait son deck. Vous voyez un petit peu Il a. Oh là là. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Il aurait fallu qu'il joue ça là. Il aurait fallu qu'il joue celle-là à la place de celle-là. Mais oui, c'était à la base de l'issue, plus un monstre à fusion Oui. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Team Astral vidéo. Et attention, normalement demain on m'envoie la, la deck box donc ça veut dire que je devrais la recevoir soit vendredi, soit samedi, soit lundi. Donc il euh, y aura une vidéo comme la dernière fois avec des euh, cartes rares de la display. Allez chercher les amis, je vous laisse, je vous dis à plus et je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao tout le monde. On se bat, cool. tu seras le meilleur, un jour, on s'en souviendra oh. Maintenant passe à l'action, et tu es prêt à jouer qui tu veux, quand tu veux, dans le monde entier Allez. Tu veux tenter ta chance, fais bien rouler l'aider. Okay. Regarde.